Bonjour, bonjour, Alléluia, ça va aller, pardon. ça va aller, t'inquiète pas, le Seigneur est ça... tellement grand, Amen. le Seigneur est tellement grand, tu oh, peux pardon. pleurer sans toi, il n'y a pas de souci, hein. ça fait du bien, et il est grand effectivement, ça nous dépasse sa grandeur, voilà, le 12 mai, mmh. bonjour à tous, bonjour. le 12 mai, j'étais chez moi, merci <rire> Et il y avait une réunion ce jour-là, et euh, je vais dans ma chambre, je vais aller me coucher, parce que j'étais fatiguée, j'étais atteinte, atteinte d'un cancer, mm -hmm. et euh, donc j'ai été me coucher, tout en voulant, regardant, en, tout en voulant regarder euh, la réunion de, de, du 12 mai. Malheureusement je me suis endormie. Mmh. Euh, à mon réveil, je, fais, je dis au Seigneur, je fais, mais j'ai rien, rien, rien suivi. Et je veux te dire une chose, je suis prête maintenant à écouter. Mmh. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ça. Et Shora, à l'instant même, dans la minute qui a suivi. Chora qui dit, il y a une femme qui est couchée chez elle, atteinte d'un cancer, qu'elle appelle, elle a, euh, le Seigneur ah, va te restaurer. Oh. <rire> je, fais, je fais, pardon Seigneur, je fais, mais attends, mais en plus, es, c'est avec une telle précision, une femme couchée dans son lit, je vais. <rire> J'étais tellement surprise que j'ai fait les, des passes dans la maison, j'ai fait mes. Seigneur, t'es sûr que c'est moi fais... <rire> fais... Oh. Alors du résultat, d'habitude, vous mettez le numéro de téléphone. Là, il oui, n'y avait pas de numéro. Je <rire> fais Seigneur, s'il te plaît, moi mets-moi le numéro. Pas de numéro. Je fais. Bon Seigneur, il faut que j'appelle. J'avais peur. Donc euh, j'ai fait Seigneur, il faut que j'appelle. Il me fait... J'avais au fond de moi-même qu'il fallait que j'appelle. Alors j'appuie sur contact. <rire> et... Ah bah attends, là, il y a le numéro. <rire> Donc j'ai appelé. Et à l'instant même, quand j'ai appelé, euh, ben bah, voilà, j'ai été guérie. Waouh, wow, alléluia. <rires> Waouh. <rires> alléluia. Gloire à Jésus. Jésus t'a guéri. Jésus m'a guérie. Attends, attends, attends. Les cellules, il m'a restauré. Les cellules, comme vous avez dit, le Seigneur m'a guéri. Amen. Il a chassé le démon. C'était le 12 mai. Vous pouvez regarder. C'est pour ça que j'ai précisé le wow. la date. Comme ça, vous pourrez re, re, re, re, revoir tout ça. Désolé, hein, je suis. Euh, non, non, non, oui, je suis euh... <rire> Parce que il euh, y a autre chose. Eh non, mais tu peux. Euh, à la gloire de Jésus. C'est comme vous voulez. Ah non, mais tu veux comme tu, tu es T'es chez toi. Le 9 juin, mmh. donc, moi, je suis guérie. J'ai fait des examens. Ma, ma, fille, elle a pas compris, hein, Elle est pas très, elle est pas convertie. Ouais, ouais. Donc, elle a pas compris, euh, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as crié? J'étais par terre. Elle a rien compris. Je fait, mais ma puce, le Seigneur m'a guérie. <rire> Et je rigolais, elle me fait, mais maman, t'es tu es sérieuse, là? Je fais, si, si. Il m'a guérie. On a fait les examens. Elle est venue avec moi, puisque pendant tout, toute cette période de, de maladie, elle m'a accompagnée. Et... <rires> <rires> <rires> Je vous remercie, C'est tellement grand Ouh. Oh, Dors à Dieu <rires> Je n'ai pas fini. Oh, non, mais... Je peux continuer oh, tu peux. Je suis en pleine émotion. Euh, voilà. Au départ, je, je, je n'ai pas osé témoigner, euh, pourtant je l'ai proclamé. Hein. Au téléphone, j'ai fait « vous inquiétez pas, je fais les examens et je viendrai témoigner <rire> ». Donc euh, ma fille, elle a participé. Euh, j'ai fait un scanner et moi, je sentais que c'était bon. Hein. Je sentais que c'était bon en moi. Et... <rire> et... Ma fille, curieuse comme elle était, elle me fait « Maman, non, moi, faut que je regarde. » Je fais « Mais tu sais que c'est mieux que le médecin nous puisse faire montrer euh, que c'est... Que, » que, que, Moi, je veux l'entendre. Moi, je veux l'entendre. Je sais, mais je veux l'entendre. Et ça n'a pas duré deux secondes. Il n'y a plus rien, madame. Oh oh je ne te connaissais pas On parle de toi Mais je ne te connaissais pas oh. Il a reçu il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira dans son parlera de la corde. Tout le confessera que Jésus est. Vous vous rendez compte Un cancer qui a disparu Alors qu'on ne lui a même pas imposé les mains Mais le maître des maîtres Était Chez elle J'ai retenu les dates hein, pour que vous puissiez ah ouais. voir. <rire> Donc, euh, le 9 juin, euh, juste à la fin de la réunion, euh, enfin, le frère sera a parlé euh, de reins, de cœur. Et... Euh, <rire> et... Euh, mon fils qui est atteint euh, depuis l'âge de deux ans, il est très malade. Euh, il a je, je, la néphrose entérite. Euh, non, euh, oui c'est ça. Et euh, depuis l'âge de deux ans et demi, donc c'est un problème au niveau des reins. Donc il prenait des médicaments, des médicaments. À 18 ans, ils ont arrêté les reins et il a fait des dialyses. À, à ses 18 ans, il a eu un premier, une première greffe. Euh, en 2011, il a eu une deuxième greffe. Donc là, moi, je me suis convertie en fin 2009. Et euh, j'ai demandé au Seigneur, justement, de lui apporter une greffe parce que le Seigneur me disait il faut que, faut que ton fils part de la maison. Je fais pardon. <rire> il m'a donné une parole. Ça, c'est pour les parents. Il m'a donné une parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. J'ai fait, bon, d'accord, j'ai compris. Alors, j'ai fait, bah, Seigneur, ok, d'accord, je, je l'accepte, c'est vrai, je vais souffrir, je vais l'accepter, mais tu es là pour me, pour me consoler, que tu es là pour, pour ce manque. Et, mais, il est hébergé, il n'a pas de travail, euh, euh, il a, il a pratiquement rien quoi. Je fais mais il est pas marié en plus. Il a une petite fille. Il est pas marié. Je fais, bah ben, est-ce que tu peux combler tout ça Est-ce que tu peux le marier <rire> Est-ce que, est-ce que tu peux lui donner un logement Et euh, est-ce que tu peux lui donner un travail Et ben il a eu tout ça. <rire> il n'est pas converti non plus donc euh, j'espère qu'il va pas m'en vouloir mais bon c'est pas grave le seigneur est au contrôle Amen. et donc pour en revenir euh, au 9 juin euh, le frère sera euh, parler qui veut des reins qui veut un cœur, etc et moi de chez moi je suis moi je veux <rire> seigneur s'il te plaît moi je veux pour, euh, pour mon fils je sais que là euh, euh, Trois fois, il, est pas, il a eu des malaises. Cette année, trois fois, il, est, il a eu des malaises. Je fais, Seigneur, je... le bonheur d'une mère, c'est de voir ses enfants... Voilà. <rire> c'est de voir ses enfants heureux. Donc, je... J'ai prié. J'ai fait, Seigneur, si tu veux que je donne à rein. Je donnerai un rein, mais je veux que ça vienne de toi. Et là, euh, j'ai levé la main. Je faisais bien, moi je. même s'il n'est pas converti, c'est pas grave. La mère fait foi et j'apporte ma main et je veux euh, que tu lui accordes un, une greffe. Et là, au mois d'août, il a eu sa greffe. <rire> voilà. Ouais. Donc voilà Voilà Et le reste, j'attends que le Seigneur fasse T'inquiète pas, il va prêcher l'évangile Moi Ton fils C'est vrai Ah bah oui oh. Il va prêcher l'évangile, amen <rire> Ça c'est la cerule sur le gâteau là. Amen Amen, Amen. Jésus ah, J'aimerais bien le voir hein. Ah bah il va prêcher l'évangile ah, Moi maintenant je demande au Seigneur de voir Seigneur fais-moi montrer parce que là, il s'oppose, il s'oppose, il s'oppose. J'essaye, mais tu sais, euh, mais il s'oppose. Laisse-le maintenant. Hein. Tu laisses, tu as Je assez laisse. semé. D'accord. Amen. Super. <rire> Amen. <rire> voilà. Gloire à Dieu. Bonne continuation. <rire> Waouh.